Lolotte et le polochon, de Clotilde Delacroix Cocotte, Crocotte et Lolotte vont bientôt se coucher Elles ont sorti polochon, couette et oreiller Je suis la princesse polochon, et moi la princesse des oreillers Bonsoir, vos majestés et comme ça, cet oreiller ressemble à un petit chat. Yeah. Miaou! Et ce polochon a un gros ver de terre. Yeah.